Aujourd'hui, on, on a un beau petit produit qui nous arrive de l'BAO, okay, euh, qui est un produit euh, que vous allez reconnaître certainement parce qu'on est sur un produit qui n'est euh, pas une conception euh, designer propre. C'est un produit maintenant qui est dans, sur le circuit sur le marché depuis longtemps, euh, qui consiste en fait à couvrir un, un, un, un moteur d'essai euh, de bonne qualité. Là, on est sur un moteur de moteur là. Sur, sur deux moteurs, là okay. euh, et on va le recouvrir avec. Euh, avec des pales. Euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant. Et, euh, et on se retrouve avec un, un produit euh, plutôt connu. Bon, pour, être, pour être clair, le fond du produit, ça reste quand même la qualité des pales qui sont ici. On va essayer de la garder tout près. On est sur de la palle bois avec une technologie euh, qui maintenant commence juste avec mon fusée, autre que par les japonais. C'est du lame et des collets. Okay, donc vous voyez ici, on l'a bien parties de pales de plusieurs parties okay, avec une densité de bois qui peuvent être différentes, donc ça reste un problème, mais, mais il est lyophilisé ce truc donc ça une palle pèse à peu près 120 grammes 130 grammes c'est pas mal c'est une très bonne facture c'est un beau roux il est assez joli et puis on va retrouver des nervures un petit peu différentes à chaque fois puisque ben, ça reste une, une matière naturelle donc c'est compliqué d'avoir toujours les mêmes tons et les mêmes choses regardez un peu les trois pales avec des tons qui sont, sont un petit peu différents non, là, un, peu, un peu plus fort un peu un plus fort Donc on va bien tomber sur un lame et décoller hein, de, plusieurs, de plusieurs types de bois si j'en ai un et si j'en ai un autre et si j'en ai un autre j'ai une palle qui arrive ici pour les amoureux du bois pour les gens qui aiment le bois je crois que c'est un produit qui est assez sympa en 132 cm sur, sur cette version et puis euh, alors, vous inquiétez pas d'ici hein, ça ça a été fait c'est normal on est couvert par cette chose là donc c'est pas un détail que vous verrez pas un truc horrible qui apparaîtra à l'arrivée. Okay bon, euh, dans le principe, voilà, voilà, le, voilà le produit. C est, c est, je trouve que c'est pas mal, c'est de bonne facture. On a des prômes qui sont un peu plus de qualité. Moi, je... mon œil affité, je vois quelques petites choses que j'aurais aimé changer. Mais bon, elle est en un moment, c'est et les fabricants euh, amélioreront un Sur ce produit, donc, on a, ben, comme d'habitude, notre cavalier, notre canopée, un truc euh, sur celle-ci qui est notre style. Euh, notre canopée basse, un sacré canopée basse d'ailleurs. Et puis on a donc deux tubes, je peux choisir d'installer relativement près du plafond, hein, puisqu'on va avoir ici à peu près, euh, le moteur va revenir là, donc je suis assez proche du plafond, ou je peux choisir d'installer un deuxième tube un peu plus bas du plafond, ce qui me permet d'avoir à peu près un 40 cm. Si vous êtes sur 2,50 m, 2 2,60 mètres, ce tube là, si vous êtes plutôt sur 2,50 mètres, 2 2,40 mètres, ce tube là, c'est mieux. On va partir sur celui-ci, euh, parce qu'il est déjà monté, puis j'ai la peine. Et euh, c'est facile. Alors, on y va. Donc, on va commencer déjà par monter les pales. Alors ça, ce montage de pales, il est un peu spécifique parce que je dois avancer mes pales sur le moteur. Okay, et sur, et je, dois prendre mes pales, je dois prendre mes pales ici sur cette bague qui est ici. Donc, en fait, mes vis, elles viennent traverser ma bague, traverser ma pale et reprendre le moteur ici. Et le tout vient, vient tenir à travers cette plaque métallique qui est ici. Okay. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on va devoir envoyer des vis les unes derrière les autres. Ce n'est pas évident à faire. Nos fabricants là, nous ont mis des rondelles qui ne servent pas à grand chose. On va, on va essayer de le regarder ensemble et on va voir comment on peut, on peut faire ça tranquillement. Alors, mes vis sont là, mes rondelles sont aussi. Ok, donc j'ai bien, bien compté toutes mes vis. J'ai bien 6 vis, 6 rondelles. Génial, on y va. On y va. Vous vous rappelle le problème c'est ce que je disais à l'instant donc je rentre ici je peux penser que c'est suffisant mais ça va pas être suffisant parce que ce que je vais devoir mettre ici c'est ça en plus donc j'ai un double j'ai un double double passage à faire donc je vais j'en fais un à vide et après je glisserai l'astuce c'est ça le montage c'est que je vais en faire un à vide comme ça ok et après je vais glisser de toute façon top, voilà je suis là et après je vais glisser mes, mes pales ok hein donc je vais venir comme ça en fait je okay. fais la même chose ici. Alors, c'est sûr que au prix de ce produit, on peut se dire Ah ouais, t'as vu euh, la finition, c'est pas top, je même pas vis comme elles sont là. Bon, d'accord, maintenant quand ça tourne, franchement, ça ne se voit pas. Mmh. Bon, on va attraper une, on va attraper Quelqu'un ici on se sent soulagé. voilà. voilà. Ça, c'est un truc très intéressant. Si j'ai trop serré, je peux plus décaler mes pales. Donc, si, si par hasard, j'avais trop centré au départ, et là, c'est le cas, par exemple, la première, quand j'étais content de la poser, j'ai serré ma vis, vous voyez. Et tout mon, tout mon ensemble, je l'ai trop centré, Et donc, je vais me retrouver avec un, avec un tour qui va bouger si je ne le centre pas correctement. Et vraiment bien centré. avec le Voilà, je suis un peu bien. Serrez pas trop les vis, c'est tout ce que je vous donner au départ. Pour être bien sûr que vous êtes bien au centre. Et puis, si tout mon ensemble de pas, je vous décale à la droite, ou gauche en bas ou en haut, ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'il va tourner, je vais avoir un balancement. Et évidemment, ça pose un problème. Le fait justement de ne pas serrer entièrement, ça va permettre de pouvoir bien décaler au dernier moment. Si vous voulez, bien décaler toutes les tout vis. Donc je suis bien. Serrer comme des deux, hein, ça sert à rien. Donc, comme c'est fait, si un desserrage serrages, vide, vous verrez tout ça. Voilà. Les pales sont posées. Vraiment, l'ensemble, c'est pas mal. Bon, ben bah, une fois que je suis là, je vais reposer mon petit tube à l'arrière. Ok. Je vais me poser à plat et puis, comme d'habitude, on va, on va faire avancer le chemin sur celui-ci. On a beaucoup de cap parce que quand on a un grand tube, si je dois mettre mon grand tube, waouh, super, j'ai de la place. Mais okay. si je dois mettre mon petit tube, j'ai du rab. Et le rab, c'est pour ça que j'ai une grosse, grosse canopée parce que ça va me permettre justement de se mettre dans la canopée. Ok, comme d'hab avec, euh, avec ça, la goupille, mon, mon petit, euh, voilà, hop. Ici, j'ai deux vis qui me permettent de soutenir mon. Up. petit truc hein. quand ça veut pas d'un côté ça veut l'autre. ça y est là je suis monté on est à peu près bon alors je vais devoir mettre ma canopée de suite là, ça va être un peu sport parce que il n'y a pas beaucoup de place après pour envoyer les erreurs. On va devoir envoyer le, le ventilateur sur son support. On va galérer un peu pour le mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ici là. Là je vais mettre ma canopée, il va falloir le rentrer un peu en biais. En... En... Allez, voilà, il me restera ça pour mettre le ventilateur. On va récupérer je vais vous montrer ça Okay, on reviendra, on essaiera d'enrouler ça de surtout le câble quelque part comme ça pour éviter d'avoir des problèmes. Okay. On à une et après, là, pour le voilà, c'est le montage. Sortie du moteur. Ça c'est la sortie du moteur. Je viens sur le récepteur de ce côté-là. Okay deux autres choses ici puis ça va c'est une option lumière qui pourrait être disponible un jour et pas pour l'instant mais là j'ai ça ok de l'autre côté l'électricité arrivée ici Mon va sortir l'électricité ici je viens donc sur mon outil a la nuit ici Thank you.